Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Jessica, alias Madame Croissances. D'un naturel optimiste, j'ai créé le site madame-decroissance.fr afin de faire découvrir au plus grand nombre ma philosophie de vie avec simplicité pour inspirer d'autres personnes à vivre autrement et différemment en accord avec soi. Ma mission est ainsi de partager mon expérience et de vous accompagner, aussi bien professionnels que particuliers, sur le chemin du désencombrement, de la simplicité et de la décroissance. Experte en reconversion professionnelle et accompagnatrice de changement, je suis l'auteur de deux mémoires sur le thème du tourisme social en milieu rural, des néo-ruraux, de la conduite du changement et de la reconversion professionnelle. J'ai également expérimenté et ou appliqué, depuis de très nombreuses années, les concepts de consommation responsable, de ralentir et de prendre le temps, de zéro déchet et de minimalisme entre autres. Et bien sûr, qui dit philosophie de vie chez moi dit frugalité, dépensez moins mais mieux, sans oublier l'organisation efficiente. C'est ainsi tout ce que vous trouverez ici sur cette chaîne YouTube ou sur mon site internet qui est www.madame-decroissance.fr en attendant, dites-moi en commentaire quelles sont vos questions concernant les sujets de zéro déchet, minimalisme, slow, frugalité, autosuffisance et consommation responsable. Pour l'heure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche des notifications pour rester informé des dernières nouveautés. A bientôt